contre la réforme des retraites, grosse manifestation le 1er mai, on va y arriver. On va y arriver, oui. Ouais. Bonjour, bonne journée. Bonjour, bonne journée. Impeccable, bonne lecture. Je ne sais rien, on continue, on vous attend le 1er mai, venez nombreux. Il va faire beau, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le... Bonjour, je vous le dis à 10 h à larc Bonjour, je vous le dis à 10 h à larc Merci. Contre la réforme des retraites et contre la façon insupportable a eu la faire passer, avec brutalité de et démocratique, donc on continue, on lâche pas. Il, plus on ne peut, peut pas le laisser passer comme ça. Plus là, plus ça bouge de partout, plus donc plus il faut plus continuer plus à plus se mobiliser. On a besoin d'être vraiment nombreux. 1er mai, prochain rendez-vous et puis d'ici là différentes actions qui vont être menées aussi pour continuer D'accord, ok, très bien. Bon bah bonne journée. Bonjour, C'est un truc de la réforme, Euh, voilà. euh, un rage mobilisé multi